Salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est le 27 novembre il reste presque plus de nid de, de frelons beaucoup de nids de frelons à, à peu près à hauteur dans les arbres hein, dans les, parce que les feuilles tombent c'est là c'est les dernières interventions qu'on fait euh, mais là aujourd'hui j'ai un nid à hauteur d'homme même à ras du sol donc je vais vous montrer ça alors vous voyez cette plaque là là dessous il y a du frelon alors je ne sais pas s'il y a une grosse quantité de frelons ou pas Mais il y en a quelques-uns qui sortent Donc il y a une plaque enlevée, une palette Donc je vais regarder tout ça Bon là je ne vois pas que ça sort Mais tout à l'heure ça sortait Et pour ça, ce que je vais faire aujourd'hui Je vais tester une nouvelle tenue de frelons Je l'avais déjà montré sur Instagram C'est euh, Jérémy Thomas qui, qui a conçu cette, euh, cette tenue Qui m'a proposé de l'essayer Donc je lui en ai acheté une Et je lui ai promis que je ferais une vidéo donc euh, si vous êtes dans la région parisienne n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est un chasseur de frelons aussi donc il a créé une tenue par rapport à ce que lui il pense euh, quand il travaille allez je vais me préparer je vais vous montrer cette nouvelle tenue et je vous dis à de suite, et à de suite. bon voilà la nouvelle petite tenue plutôt sympathique Bon, là il fait froid euh, parce que c'est une tenue aérée. Donc euh, pour l'été il paraît que ça sera pas mal. Donc vivement que je l'essaye en pleine chaleur. Bon, là il fait un peu froid donc je garde le pull. Mais on va tester cette petite tenue de Jérémy. Allez. Allez. Un petit coup nous-mêmes à prendre. Hein. est quand même plutôt bien pensé avec des scratchs un peu partout des fermetures éclair aussi j'espère que vous voyez bien alors vous allez voir que sur cette tenue il n'y a pas de vitre comme sur les tenues Edialux donc il faut mettre des lunettes qui sont fournies avec la combinaison il y a un petit masque aussi, mais moi je ne le mets pas sinon je ne pourrais pas vous parler pas besoin de casque non plus donc il faut quand même faire attention quand on va dans des combles parce que le casque je trouve quand même c'est important donc on peut mettre un casque soi-même hein, dessous, il y a la place hein. C'est vrai que sur la tenue de dialux il y a automatiquement. Donc on est dans des combles, c'est quand même pas mal d'avoir un casque. Mais il y a quand même des, des barres de renfort. Vous hein. euh... voyez, je suis beau. Donc maintenant on va mettre les gants. Fournis avec bien sûr. Il hein. faut avouer qu'ils sont moins pratiques à mettre que ceux des dialux. C'est un coup de main à prendre Bien entendu l'été prochain il y aura le logo des défrelants hein, sur les poches Donc déjà vous avez vu, il y a des poches Ça c'est quelque chose de bien Pour, pour mettre des outils, vous euh, voyez, hop ça, c'est bien pensé. Ça, il y a luxe, n'y pense pas parce qu'ils sont pas sur le terrain. Allez. Allez, c'est parti pour le combat. C'est un combat pour toi, Jérémy. Allez, la plaque est là. On va essayer de poser la GoPro. Et le, le temps de lever la plaque. toujours rien mais on voit un petit trou ici et on voit quelques frelons sortir à mon avis le nid est sous. Ouais, ça sort regardez moi ce monstre regardez moi ce monstre regardez moi ce monstre C'est une belle attaque bon, la tenue à l'air de bien marcher pour l'instant. Bon, je vous avoue que j'ai reçu du, du venin dans la bouche. le nid un petit peu c'est plutôt pas mal hein une belle petite attaque donc le plus important aussi, c'est là, comme on a traité le nid, il va falloir tout remettre en place pour que les frelons ne perdent pas leur habitude où était leur nid et normalement, pour le client, dans 15 jours, je lui enlèverai parce qu'il doit faire des travaux et qu'il a un peu peur Bon ça tourne un peu partout là, on va tout remettre et ça sort, hein. un joli petit nid quand hein. même Il faut quand même laisser un espace pour qu'ils rentrent dans leur nid et remettre la palette. Allez, je repose ça. le temps de tout remettre. Je vais vous montrer un truc qui est très important, regardez-moi, vous voyez les frelons Les frelons reviennent dans leur nid, on les voit marcher, ils vont revenir petit à petit. Je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. mettre un peu de poudre sur leur chemin pour que ça meurt un peu plus rapidement voilà bon le bilan de la tenue, elle est pas mal on est bien là on n'a pas de buée euh, ça c'est sûr, c'est pas mal pour les nids en hauteur, on a une vision plutôt sympathique même sur les côtés euh, voilà, bon, moi j'aime bien c'est un bon complément de la tenue Idialux. E la tenue Idialux, e elle est pas mal aussi. Les deux sont très bien. Moi, j'en ai trois. Deux e Diallux et puis celle de Jérémy. Et bien on va faire ça pour la saison prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt les dédés.